Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, je vais vous parler de gainage dynamique debout. Qu'est-ce que j'entends par gainage dynamique debout? C'est-à-dire um, ce qui va vous permettre de rester stable sur vos appuis et avoir le, le tronc, votre position du corps solide en pleine action debout. D'accord Donc là, je vais vous montrer l'exercice où vous êtes perturbé par un élément extérieur. Donc là, ce sera les élastiques qui vont me perturber tout en restant stable, solide sur, sur votre, dans votre position et sur vos appuis. Je vais le rendre dynamique. Je vais avoir des exercices différents avec élastiques sur les côtés qui vous perturberont avec les jambes qui seront placées différemment. Et les gainages dynamiques aussi avec des mouvements de jambes sur un step. Où vous devez rester toujours stable dans votre position et les placements des pieds pareil, d'accord Donc je vous montre ça tout de suite et vous allez voir ça. C'est parti Alors ici, on va être sur un gainage vraiment dynamique en plein mouvement. Et en position vertic verticale qui est courant en, en beaucoup de sport. On va chercher à rester stable en position debout en fait. Donc là ici, voilà, là, je pars en fente avec l'élastique que je tiens dans les mains. Au niveau de la poitrine, je fixe bien les mains serrées au niveau de la poitrine. Et je cherche à rester stable tout en faisant ma pompe. L'élastique n'est pas une tension énorme, c'est juste une tension qui doit me perturber. Je me mets vraiment euh, perpendiculaire à l'élastique pour sentir à chaque fois que je me repositionne mes pieds, chaque moment je suis instable. On voit, hein, je suis légèrement tiré sur le côté, donc ça me force à être bien installé sur mes appuis, bien fort au niveau des genoux, les muscles stabilisateurs des genoux, et surtout avoir le tronc solide, la sangle abdominale solide. Donc en serrant le ventre le plus possible. Je serre bien le ventre pour être bien stable. On voit les épaules, le bassin doit doivent pas pivoter. Le but de l'exercice ici, c'est que les genoux, les épaules, le bassin, tout reste stable. Je remonte droit comme un piquet, d'accord Donc à chaque fois que je vais amener ma jambe derrière et revenir, l'élastique va toujours me, me rendre instable. Ça va me rendre la tâche beaucoup plus compliquée. Donc le but de l'exercice, c'est pas mettre le maximum de tension parce que sinon on va tricher sur sa position. On va partir un petit peu plus en diagonale. Là on voit, hein, j'essaie vraiment d'être le plus droit possible. Il faut une tension qui nous permet de rester toujours propre en intéressant avec les jambes largeur bassin. Voilà, je cherche à me stabiliser. Je Pas, pas largeur épaule, pas être trop, trop large les jambes. Sinon, on, en augmentant la résistance, voilà, on va écarter plus les jambes. On, le mouvement ne sera pas pareil. Là j'ai pris un élastique un peu plus léger parce que les élastiques, c'est plus dur. Là vous voyez je pars une jambe devant, je pars une jambe derrière sans toucher le talon au sol. Je fais exprès pour être un peu plus instable et je tends les bras loin devant moi. Vous voyez, je pose la jambe derrière, j'ai deux jambes légèrement fléchies, je tends le bras loin devant moi. Le fait de partir les bras tendus, c'est tout de suite plus dur. Et là si on est à l'aise, on fait la même chose en dynamique où je vais alterner les jambes et en même temps que je réceptionne mes appuis, je tends les jambes en même temps. Donc là il y a une secousse qui se passe en tendant, les, en tendant les bras et je dois stabiliser avec le gainage, donc là je remonte doucement sans le saut, voilà, je vais chercher juste à mettre une jambe derrière sans poser le talon, je tends les bras et je résiste parce que je suis quand même vraiment tiré sur le côté, surtout euh, sur la jambe qu'on va mettre en arrière, la difficulté n'est pas la même. Allez, à chaque fois là je stabilise, je cherche à stabiliser, je reste stable et là une fois que je suis à l'aise, avec le petit saut, hop je tends les bras. À la réception. Donc, l'élastique ne doit pas être très dur, hein, d'accord Là, l'élastique bleu, ça ne parle peut-être pas, mais c'est pas une grosse résistance. Je suis perturbé. En fait, je suis vraiment perturbé sur le côté et je stabilise. Donc, il y a un gros gros travail sur les obliques, en fait. La taille, ici, on voit sur le côté, je change d'angle. À chaque fois, je cherche à me réceptionner. Donc, très intéressant sur le travail d'appui, sur les pieds. Je triche pas. Ma jambe arrière, je fais exprès de ne pas la poser en entière pour être un peu plus instable. Et ça me force à être bien solide, bien droit et bien gainé. Voilà, je réceptionne, je résiste bien. à tension des élastiques. Et après, encore plus dur. Voilà, alors ça j'aime beaucoup celui-là avec un alter, oui, un disque. Vous voyez, je mets un disque dans l'élastique. Donc, quand je tends les bras de façon dynamique, il y a une secousse qui est provoquée par l'élastique et par le disque qui bouge, qui va taper dans l'élastique sans arrêt. Voilà, et avec le saut, donc au début sans saut, on fait sans saut, et avec le saut, bah, voilà, l'instabilité est beaucoup beaucoup plus forte. J'adore cet exercice parce que là, on est vraiment sur un gainage propre, préparation physique. Donc, on doit chercher de stable tout en étant perturbé par des secousses extérieures. Donc là sur les côtés, donc là on voit au ralenti. Donc, je tends les bras de façon dynamique, hop, comme ça, ça tape dans l'élastique, ça secoue. Donc au début sans saut, hop, voilà, je cherche à stabiliser, ventre serré le plus possible. Et si je suis à l'aise avec le saut, hop, je réceptionne, je résiste. Alors, on voit je suis perturbé, j'ai envie de. L'élastique me perturbe, me fait, veut me faire tomber. Je résiste grâce à la sangle abdominale, mes appuis bien solides, bien ancrés au sol et les genoux bien alignés avec les pieds. Je vous remonte d'un autre angle. Ici. Et, vous voyez, l'élastique au début, il est tout détendu, tout souple. Là, je tends les bras. L'élastique se tend. Et il y a une secousse qui se passe avec le disque. Et avec le saut, hop, voilà. Vous voyez, je résiste. Je ne suis pas penché. Je ne fais pas contrepoids en me penchant sur un côté. Je suis toujours stable, fluide dans mon mouvement. Okay, on voit bien. Hein. J'essaie de ne pas avoir les jambes trop écartées. Je suis toujours bien aligné, bien droit bien fort sur mes appuis alors ici je mets les élastiques dans le dos ici je monte sur le step je descends du step et je remonte donc des mini sauts voilà de la, la, la, la pliométrie Je, je c'est pas vraiment de la pliométrie parce que je prends le temps de bien réceptionner alors, je réceptionne et je repars je suis tiré par les élastiques et j'essaye de rester droit pas être embarqué par les élastiques j'essaie de toujours sauter sur les mêmes points J'atterris au même endroit sur le step et pareil au sol. Et là, dans l'autre sens, l'élastique est dans le dos, donc je tire en arrière. J'essaye de sauter, monter et descendre sur l'élastique en restant toujours stable sur, sur, mes, sur les points que je dessine. Vous voyez, quand j'atterris à côté du step, j'atterris vraiment à côté du step. J'atterris toujours au même endroit sur le step. Là, des fentes dynamiques, donc il y a un gros travail sur les fentes. Et on peut voir euh, l'instabilité de l'élastique. L'élastique, il est mis sur une épaule. Donc on voit en fait, l'élastique va me tirer sur un côté. Là, sur l'épaule droite, me tire un peu plus sur la droite me rend instable et moi je vais chercher à faire des fentes alternées sur le step tout en restant droit. Donc l'élastique va me faire pivoter, il veut va me faire pivoter mon épaule droite. Et moi je résiste, j'essaie de rester bien aligné avec les genoux bien alignés sur les pieds. Donc c'est fait un travail sur les cuisses avec une résistance par l'élastique qui me tire en arrière. Donc, de façon dynamique, voilà, je descends bien en fente, je monte. Toujours donc il y a un gainage constant pour résister contre la traction de l'élastique qui veut me faire pivoter sur le côté. Autre possibilité ici donc à la taille de façon la dynamique je fais juste des fentes avec montée de genoux donc la montée de genoux je suis pendant une seconde je suis sur un pied et j'essaie d'être bien droit bien fort sur mon appui en même temps que je monte le genou sans être embarqué par l'élastique je résiste bien voilà sur un autre angle et en même temps je descends bien enfin je donne un coup de genou l'élastique me tire en arrière mais je suis j'ai trouvé ma position pour stabiliser pour résister contre la tension de l'élastique d'accord donc il y a un travail énorme sur les ischios jambiers les lombaires et surtout le travail d'appui pour bien se résister à la tension élastique. Donc voilà, vous avez plusieurs exercices très intéressants à travailler euh, et travailler régulièrement dans vos séances. Je le fais beaucoup ce genre d'exercice de, en préparation physique. Je le fais aussi en, dans, en coaching général. C'est très intéressant pour tous pour travailler la sangle abdominale d'une façon un peu plus ludique que des exercices de gainage traditionnels. Et surtout c'est très intéressant dans votre sport de prédilection pour être fort dans, dans vos actions, d'accord. vous avez vu avec les élastiques pour rester stable tout en restant gainé Donc on va être connecté avec des mouvements en restant toujours solide sur les appuis, même en étant perturbé par des éléments extérieurs avec le poids ou avec l'élastique tout en restant stable. Les mouvements dynamiques sur le step avec l'élastique devant, derrière. Pour toujours être connecté avec sa position d'appui au sol, son tronc solide en restant toujours propre dans ses actions. donc Forcément, c'est transférable dans la vie de tous les jours dans votre sport pour être vraiment solide sur vos appuis. C'est vraiment un exercice très intéressant. Encore une fois, je trouve ça, c'est des exercices ludiques. Ça permet de travailler un peu le cardio en même temps tout en trainant le gainage. Ça fait partie de exercices favori pour travailler le gainage, surtout celui avec les élastiques sur le côté quand tu veux travailler vraiment de gainage pur, vraiment ciblé à la sangle abdominale. Voilà, C'est le top du top, ces exercices-là, pour vraiment travailler de façon solide le gainage. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ces exercices vous ont plu. N'hésitez pas à les tester, testez-les et faites-moi des retours sur vos sensations, ce que vous avez pensé de ces exercices, et si vous avez trouvé dur, facile, est-ce que c'était vraiment ce que vous imaginez. Faites-moi part dans, dans, dans, les, dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez des exercices avec élastique, j'ai fait un PDF de 21 exercices avec élastique. Il y a aussi une série de vidéos offertes pour vous aider à atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous. Si vous intéresse, vous avez juste à cliquer ici. Vous rentrez votre mail et vous recevrez tout gratuitement par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao